Et c'est sur un sujet qui est un sujet essentiel, qui sont ces fameux incubateurs qui sont créés par des groupes. Et le vôtre est dans Station F. Euh, et, et vous êtes euh, d'une certaine façon aussi cofondateur de euh, Viva Technologies, puisque le groupe Les Échos fait partie d'ALVMH et possède la moitié de ce, de ce festival un peu des startups. Et, euh, et, et, et donc vous avez créé cet incubateur il y a combien de temps maintenant Il y a presque trois ans. Trois ans. Toi, tu, tu viens d'où, Olivier, avant Tu avais fait quoi eh ben, J'ai passé euh, 10 ans dans des, euh, dans des grosses structures comme euh, SFR ou Coca-Cola, et pratiquement 10 ans dans le groupe euh, Publicis. Alors, le, euh, donc, euh, tu es le directeur de cet incubateur. Il, il a un nom, comment il s'appelle Alors, à Station F, l'incubateur, l'accélérateur s'appelle la maison des startups. Oui, parce que c'est un accélérateur. Hein, plus qu'un incubateur, c'est la maison des start-up et tu en es le directeur et donc tu, tu reportes à qui à Ian Rogers, le, le CEO du groupe Oui exactement, Ian Rogers est arrivé il y a 4 ans dans le, dans le groupe dans l'équipe digitale où il devait y avoir 4-5 personnes on est à peu près 100 personnes aujourd'hui donc toi, tu es, VP, tu es senior VP stratégique partnership, je crois, c'est ça, c'est ton titre Oui, ou directeur des partenariats voilà. en et, euh, et donc, il euh, y a combien de gens qui travaillent avec toi et comment sont structurées tes équipes On est une petite dizaine de personnes. En fait, notre, notre rôle, c'est d'accompagner les 70 maisons du groupe dans leur transformation digitale. Donc il y a trois focus dans l'équipe. Le premier, c'est les partenariats. Notre rôle, c'est de sourcer, de sélectionner les meilleures solutions, les meilleurs partenaires du marché sur un scope assez large. Ça va de, de la création de trafic au CRM en passant par l'e-commerce, la data, le social, le shipping, etc. Et, et effectivement, ça nous arrive aussi de, de monter des groupes deals pour les maisons. Donc c'est vrai que quand on, par exemple, on, on, on deal avec Google sur, sur un produit pour 70 maisons dans le monde, à la fin de la journée, généralement, tout le monde est content. Le deuxième focus, c'est les startups. On y reviendra peut-être plus précisément, mais il y a deux grands assets. L'Innovation Award de Vivatech, comme tu le disais, c'est un événement phare. On est co-organisateur, c'est 125 000 visiteurs en, en, trois mois, en, trois, en, trois mois, en trois jours, au mois de mai dernier. Et donc, on organise le World officiel de l'événement. Et le deuxième asset, c'est cet accélérateur à station F. Et puis le troisième focus, c'est le digital in-store, où on a monté il y a presque deux ans maintenant une initiative Interne qui s'appelle le Retail Lab. C'est une vraie fausse boutique, avenue Montaigne, au siège. Et on raconte des histoires. On a déjà reçu quasiment 2000 personnes du groupe. Et au milieu de ces histoires, on va t'inviter à te mettre dans les choses d'un persona, d'un perso, client type. Il va se passer des choses avant, pendant la visite en magasin et après. Et au milieu de tout ça, on teste un certain nombre de technologies en s'inspirant euh, des points de friction qui nous viennent des directeurs de magasins. Et on essaye de voir comment des technos peuvent. Répondre à ces points de friction qui existent dans les boutiques parfois depuis des décennies. Donc, c'est les trois focus de l'équipe partenariat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ton périmètre, c'est les 70 maisons du groupe. C'est des métiers très différents, des marchés très différents. Et, et par ailleurs aussi, ces marques sont des marques mondiales, donc elles s'adressent à des marchés dont les gens ont des comportements et des consommations médias et médias électroniques extrêmement différents. Pour faire simple, il y a les Occidentaux. Il y a les Asiatiques, l'immense Chine là-dedans qui consomme le digital de façon très différente de nous. On sait avec WeChat, avec les grands événements de genre la journée des célibataires d'Alibaba que nous, on n'a pas hein, en Europe. Et, euh, et puis il y a d'autres journées comme ça, qui sont des journées en Asie où, euh, où ils vont dépenser un quart de ce qu'ils vont dépenser dans l'année dans ces produits-là, produits des produits cadeaux. Et, euh, et puis ensuite, il y a le reste du monde. Et ce qui est très étonnant... C'est que dans les marques de luxe, le e-commerce est au cœur de la transformation et au cœur de l'avenir. Et pour toutes les marques, tu me disais pour Vuitton, pour Dior... Ah pour toutes les marques. C'est vrai que dans l'absolu, quand on prend un peu de recul, c'est un des rares secteurs, le, le luxe, qui a été très peu secoué par la transfo digitale depuis 10-15 ans, mais aujourd'hui c'est une réalité. Et, et c'est même un certain nombre d'instituts de, de, d'études qui disent que 50% de la croissance du marché du luxe va être drivée par le digital dans les 5 prochaines années. Donc oui, le e-business au sens large, à la fois le développement des sites e-commerce, des maisons, mais aussi le, la, la maîtrise des canaux indirects, c'est euh, une priorité absolue. Tu serais surpris, euh, effectivement, de voir que... Euh, alors les parfums et cosmétiques, c'est une, une priorité absolue depuis longtemps, mais tu serais surpris de voir qu'un centre de produits assez chers se vendent très très bien sur les sites e-commerce, et tout aussi bien, comme tu le disais, sur des mini-programmes WeChat, ou, ou alors Tmall, qui est le portail luxe d'Alibaba. Donc le e-commerce, même sur des produits de luxe, la catégorie luxe n'est absolument plus aujourd'hui une, une contrainte. C'est devenu une, une commodité. Et, et, et ce qui est important aussi, c'est d'assurer, euh, quand tu t'appelles Dior, Vuitton, Givenchy, etc., un maximum de scénarios d'omnicanalité. Parce que la réalité aujourd'hui, tu veux une belle monde, ta tu vas peut-être aller te renseigner online, sur Instagram, tu vas peut-être l'essayer en boutique, puis tu vas peut-être retourner chez toi, l'acheter sur ton mobile, etc. etc. Donc ça, c'est la priorité absolue des, des maisons du groupe. Voilà, donc on en passait un peu la conférence qu'il y avait avant, avant que tu parles. Là, c'est. Euh, même avant, avant euh, c'est euh, ces parcours d'omnicanalité qui fait qu'il est très difficile de retracer un parcours client type. Il n'y a pas de voie royale euh, sur la façon dont le client a atterri, soit sur le site web de la marque, parce que ces marques ne sont vendues que sur leur site web à elles. Elles ne sont pas distribuées sur les distributeurs en ligne. Ah, oh, si, si, si. Aussi, si. Alors, tu fais référence certainement à Louis Vuitton, qui est un cas exceptionnel. Louis Vuitton a, a des circuits de distribution totalement exclusifs. Donc, si tu veux acheter un sac Louis Vuitton aujourd'hui, il te faut aller. Euh, dans une boutique Vuitton ou sur le site louisvuitton.com. si euh, tu l'achètes par ailleurs, il y a de grandes chances que ce soit un faux ou un produit de seconde main. Mais je dirais qu'une grande partie des, mais, des, des maisons, des marques aujourd'hui distribuent aussi leurs produits euh, chez des e-retailers, euh, dans les places de marché, je pense citer trois qui sont incontournables aujourd'hui dans l'univers du luxe, c'est Farfetch, c'est net a porter c'est MyTheresa, qui sont devenus en l'espace de 4-5 ans des portails mais incontournables où il y a un volume astronomique de vente de produits de luxe. Faudrait pas qu'il se crée une sorte de e-booking du luxe parce que ça, ça, c'est des gens qui exercent un très fort pouvoir sur les producteurs après et sur les marques. Oui mais on n'en est pas là du tout. Je pense que euh, nos clients ont besoin d'une expérience propre. Quand tu rentres, euh, tu passes le seuil de la porte d'une de boutique dehors, l'expérience est sans aucune mesure comparable à ce qui se passe sur Amazon. Donc on essaye de créer ça aussi dans l'univers du online, mais effectivement l'expérience qu'on va te proposer sur le site de Tag Heuer ou de Louis Vuitton est logiquement assez différente des places de marché lambda. Donc ces startups que vous identifiez, c'est des startups qui vont vous aider à être plus performants dans tout ce que tu viens de dire, dans l'omni-canal, dans la user experience, dans l'UX, c'est ce la même chose que je viens de dire, dans, euh, dans quoi encore Oh, c'est extrêmement large. Donc, il y a. Ouais, je pense que tu... les grandes priorités, c'est l'e-business au sens large, améliorer les performances business, puis améliorer l'expérience client. Mais on ne se prive pas aussi d'accueillir ou de sourcer des startups qui vont aider les maisons sur leur cœur de métier, avec des nouveaux matériaux, etc., par exemple. Mais euh, alors, l'opportunité qu'on a, c'est grâce à Vivatech, et donc le LVMH Innovation Award, qui est l'award officiel de l'événement, on a. Euh, la capacité de, de sourcer un, un nombre incalculable de candidatures. On en a eu plus de 900 cette année. Donc, c'est une opportunité pour nous euh, bah, d'avoir un éventail des pépites d'aujourd'hui et de demain qui pourront apporter de la valeur à nos maisons. Et euh, on essaye, pour un, une partie d'entre elles, de créer des, des passerelles. Et tous les six mois, on accueille 25 nouvelles startups à Station F, à la maison des startups. Et là, notre job, c'est euh, d'accélérer euh, euh, leur business. On va souvent leur faire gagner euh, deux, trois ans de newbies parce que notre rôle c'est d'organiser des rencontres, de faciliter les, les, les introductions auprès des, des, des bons contacts, des stakeholders, des maisons du groupe. Et puis pour les maisons, le grand avantage c'est qu'on leur fait gagner énormément de temps, hein, on essaye de leur présenter la crème de la crème. Et puis on, les, on est là pour euh, inspirer. Donc euh, à la fin de la journée, euh, elles ont beaucoup plus envie de tester un certain nombre de solutions qui vont encore une fois améliorer euh, leurs produits, l'expérience, leur business. Alors comment tu définis une start-up Il y a des critères objectifs, du genre moins d'un an d'existence, moins de deux ans, je ne sais pas. Alors ça c'est une de joke que j'ai avec Jessica depuis trois ans. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a 12 000 définitions. Donc, euh, donc effectivement, la, la définition qui me plaît le plus, ce n'est pas euh, le chiffre d'affaires, euh, le nombre d'employés, etc. C'est euh, une société qui a une capacité euh, de performance à moyen terme extrêmement importante et qui a euh, euh, commencé sa phase de maturité. Enfin, nous on aime beaucoup, on, on essaye d'éviter de travailler des startups en early stage. On a un critère extrêmement important, c'est la capacité des startups à accompagner les maisons sur plusieurs pays, donc la couverture est importante. Donc c'est vrai que les startups on les aime bien un petit peu matures quand elles ont 2-3 ans et déjà un track record. Donc, euh, donc oui, pour répondre à ta question, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que euh, les sociétés avec lesquelles on travaille sont encore des start-up ou des vrais partenaires euh, je dirais que c'est pas le débat l'essentiel c'est qu'une solution qui est pertinente et efficace, qu'elle soit euh, drivée par, euh, par Salesforce ou par une start-up de, de 8 personnes euh, c'est tout aussi efficace Alors comment se fait le choix Vous avez Céyan et toi qui décidez dans votre coin ou il y a une sorte de comité scientifique j'en sais rien, de sélection Presque scientifique euh, non, non, on a... On a on, on, est, on se nourrit de l'expertise de, de, de plein plein de gens. Donc on, chaque année, typiquement pour, pour Vivatech cette année, j'ai monté un jury euh, composé à la fois des CDO du groupe, des maisons du groupe, et à la fois de fonds d'investissement, de VC, d'accélérateurs, et on leur a euh, pré-maché le boulot, je dirais. on leur a fait un, un top 100, et on leur a demandé pour eux quelles étaient euh, leurs, les, les 30 start-up qu'ils aimeraient voir sur le stand LVMH. Et les 30 start qu'ils aimeraient qu'on accélère pendant un an. Donc oui, cette réflexion-là, elle est, elle est faite collectivement par des experts euh, externes comme internes. Donc le, le programme dure six mois. Pendant six mois, vous leur présentez les CDO, comme tu dis, de toutes les maisons du groupe, en expliquant ce qu'ils font, pour, en quoi ça pourrait améliorer leurs leur résultats, leur travail, etc. Et il euh, y a d'autres activités ou c'est simplement ça, ou vous avez, un, dans ce programme, qu'est-ce qu'ils font d'autre Ils font d'autres choses ou Alors, il y, y a pas mal de choses. Quand on dit qu'on les accélère, alors effectivement, il n'y a pas de notion d'investissement. Alors voilà, vous ne prenez pas rien dans le capital de ces sociétés Non, non, ce n'est pas le sujet. L'idée, on a tout intérêt collectivement, et même dans l'industrie, à travailler avec des startups de bonne santé. Hein, la peur que toutes les marques ont, c'est de s'engager avec une startup qui va déposer le bilan dans 2-3 ans. Donc nous, on va les aider. C'est pour ça qu'on n'interdit pas nos partenaires de startups de travailler avec nos concurrents. Au contraire on les aide à grandir, donc effectivement il y a le lieu, la maison des start-up à station F, on organise toutes les semaines tout un tas de rencontres, des workshops, le deuxième élément c'est qu'on va les coacher, le secteur du luxe c'est un secteur un peu particulier, donc on va les coacher, on va leur expliquer les codes pour mieux naviguer dans cet univers un peu singulier, et puis tout le monde ne peut pas forcément se déplacer dans le 13e arrondissement, surtout quand on a des maisons dont leur siège à l'étranger, donc, euh, notre job, c'est aussi de faire ces introductions-là. Hein, depuis le, Je crois que la troisième saison, depuis le mois de septembre, c'est au moins 800 introductions qu'on a réalisées entre ces 25 start-up et nos 70 maisons. Donc, euh, c'est pour ça que, côté start-up, ouais, on, euh, on accélère, alors on leur fait gagner euh, énormément de mois et d'années de, de newbies. Alors, je crois qu'il y en a 40% qui ne sont pas françaises, quelque chose comme ça, et, et elles sont obligées de venir à, à Station F ah non, non, pas du tout. Euh, c'est à Vivatech, Vivatech, c'est même 70% des startups de l'Innovation Award qui venaient de l'étranger. Station F, le ratio est un peu inversé pour des raisons de, de, des raisons de praticité. Donc effectivement, quand on a des startups chinoises, qu'on leur propose de venir à temps plein pendant six mois, sur, en France c'est un peu plus délicat. Mais, euh, mais, mais effectivement, il y a une partie de nos startups qu'on accompagne toute l'année qui sont issues de Vivatech, de l'Innovation Award, qu'on va proposer d'héberger à Station F. Mais notre rôle au global, avec l'ensemble de l'équipe, c'est de faciliter euh, cette communication entre les partenaires, les start-up et les maisons du groupe, et d'inspirer. Hein, euh, la particularité du groupe, c'est euh, d'avoir euh, euh, enfin, laissé ces maisons totalement indépendantes. Donc on n'impose rien, mais on est là pour suggérer euh, et inspirer. Et donc euh, le programme dure 6 mois, 20, 25 x 2, ça fait 50 startups par an et une fois qu'elles sont parties, vous gardez des contacts avec elles ou il y a un club des anciens, ouais. <rire> des anciens accélérés d'LVMH Un club des alumni, ouais. Ouais, ouais. je crois qu'il y en a quelques-uns dans la, dans la salle d'ailleurs, mais c'est euh, véritablement ce qu'on fait. Ce n'est pas un one shot, on, euh, bah, je pense que je pourrais peut-être expliquer oui, on va, après. On va euh... en montrer cinq, euh, cinq qui... Alors euh, normalement il y a l'accélérateur de slide. Non, ah, bah, quelqu'un est parti avec. Je parie que c'est Stéphane Missica, non il est là. peut-être en régie on va pouvoir nous aider oui alors il y a le, le slide 62 voilà. ben pour répondre à ta question euh, je, vais, je, vais, je vais prendre l'exemple de 5 startups euh, avec lesquelles on travaille depuis 2-3 euh, depuis ans parfois hein, de, pour certaines d'entre elles Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée sur, sur les startups qui fonctionnent plutôt très bien au sein de, des maisons du groupe on a Euritech. Eurytech c'est le gagnant de l'Innovation Award à Vivatech en 2017, qu'on a accéléré sur deux saisons, à Station Est. Ils font quoi En fait, ils ont une expertise sur la reconnaissance d'images sur les réseaux sociaux. Et ça permet deux choses. La première chose, c'est d'écouter ce qui se dit sur ta marque, mais plus qu'écouter, de regarder ce qui se dit. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de savoir, sur une photo, un poste que c'est un sac Givenchy qui a été posté dessus. Et du coup, le deuxième effet qui se coule, c'est que ça permet de devenir un outil pour les bureaux de tendance. On est capable de, de révéler, d'analyser les, les tendances à venir. Et typiquement Euritech, depuis 2-3 ans, travaille euh, tout au long de l'année avec Louis Vuitton et Dior, par exemple. Alcméon, je vois euh, Charles dans la salle. Alc -Méon, oui, ils sont adhérents, je crois. Sûrement, euh, voilà. Euh, Alcméon, on les, on les connaît depuis Vivatech 2018. On les a accélérés sur deux saisons à Station F. Alors, Ils ont la particularité de pouvoir déceler sur les réseaux sociaux une question que peut poser une, une, un client à une marque. Au-delà de la, de la décelée, on va pouvoir y répondre de manière rapide et pragmatique avec un mélange de chatbot et de, de, de réponses humaines. Et Alcmenon travaille avec euh, succès avec Dior Couture et Dior euh, parfum par exemple, depuis, euh, depuis 18 mois. Simply Field, c'est dans un autre univers. Euh, euh, ils nous ont accompagnés euh, euh, cette année sur, euh, sur VivaTech, et euh, ils sont à Station F également. En fait, ils ont une, une application qui va te permettre de faciliter la communication entre ton siège, le HQ, et tes boutiques, hein, les patrons de magasins, les vendeurs. Et ça permet notamment d'assurer euh, la bonne mise en place de nouvelles stratégies de merchandising. Et en l'espace de neuf mois, ils travaillent déjà avec Tagueilleur, Hublot, Guerlain, euh, Dior, etc. Orbis est encore différent. Orbis, c'est un studio de création d'hologrammes. Alors, euh, c'est assez, assez, assez dingue parce que... Notamment en vitrine, on a la capacité de créer des, des, des produits en, en 3D qui, ont, qui donnent l'impression d'être en lévitation. Et ça, c'est un, un truc assez chouette pour attirer l'œil et donner envie aux gens de rentrer dans la boutique. Et ils accompagnent des marques comme NC, euh, comme Dior aussi, euh, comme, comme Bulgari, je crois. Smarter, c'est une start-up anglaise... Euh, qui a la particularité de rendre les vidéos, tu sais les vidéos, un défilé, une pub, n'importe quelle vidéo que tu postes sur Youtube ou ailleurs, tu vas pouvoir la rendre interactible et shoppable. C'est-à-dire que tu y vois un sac ou une paire de sneakers Kenzo, tu vas pouvoir cliquer dessus et arriver sur la page, la fiche produit du site en question. Et donc pour répondre à ta question, c'est pas un one-shot, euh, ces startup. j'ai mis exprès des exemples de startups qu'on accompagne depuis un an, deux ans, trois ans, et, euh, et, euh, et euh, elles grossissent année après année, deviennent de plus en plus performantes, et euh, c'est tout l'intérêt pour elles, et pour les maisons du groupe. Bah je trouve ça très intéressant et très concret. Quelqu'un veut poser une question, intervenir, avant de déjeuner Oui, non Vous avez faim, non Allez, je on va manger. Merci, Merci beaucoup, Olivier. Je trouve ça assez bluffant, assez, assez bluffant, et très professionnel. Merci beaucoup.